Alors concrètement, contribuer à Wikipédia, c'est super simple. Avoir un vrai résultat, c'est beaucoup plus compliqué. On est des, des millions, des milliers. Je trouve que partager la connaissance pour moi est un devoir parce que moi j'ai eu la chance d'être né dans une famille qui, qui m'a permis d'avoir une bonne éducation, qui m'a permis d'aller à l'école, à l'université, qui m'a permis de faire beaucoup de choses. On voit très clairement l'objectif, que l'information de qualité doit circuler, doit être facilement accessible. Et donc voilà, la mission est sans fin beaucoup de travail devant nous. Pour moi, c'est vraiment de la transmission. C'est quelque chose de très important, enfin, qui veut vraiment dire quelque chose. J'ai l'impression d'être utile quoi, enfin, quand je fais des choses comme ça. Vous imaginez si chacun avait accès à l'ensemble des connaissances du monde Wikipédia est une aventure passionnante et ambitieuse. Mais pour relever le défi que nous nous sommes donnés, nous avons besoin de la participation de chacun. Nous demandons à chacun de faire un geste à la hauteur de leur usage de Wikipédia et selon la manière dont ils aimeraient voir évoluer l'encyclopédie dans le futur.